atteindre le divin, atteindre le soi, atteindre cette lumière, ce silence, se fait en vivant l'humain. Voilà la manifestation de son amour. Rentrer au cœur de l'humain, explorer ce qu'est l'humain, de manière totale. Sans une once de concession, sans se dire ça, je vais le laisser de côté. Se tenir en face du miroir, brisé en mille morceaux de cette conscience humaine, et de regarder, et regarder morceau après morceau après morceau, facette après facette. Tu peux appeler ça énergie, tu peux appeler fonctionnement. Chaque aspect de toi est à explorer. à regarder en face. Et regarder en face, ça, ça ça veut dire de te mettre au centre de cette expérience. Sans essayer de... Sans faire appel à la lumière pour t'aider. Sans faire appel aux anges, aux énergies, à qui tu veux. Juste, de regarder, de vivre pleinement, dans toute ta profondeur. Et dans tout ce que ça inclut, dans tout ce que ça a comme conséquence quotidiennement. Et pour cela, il y a la nécessité de traverser tout de soi, les bons côtés comme les mauvais côtés, sans essayer de retenir les bons côtés, de faire partir les mauvais sans essayer de résoudre ni de comprendre. Voilà la foi.